La noix du Brésil Des billes de verre sont enfoncées dans du sable fin. Les chocs font remonter les billes à la surface du sable. À chaque impact, sable et billes de verre sont soulevés. Avant de retomber, des grains de sable glissent sous les billes de verre. Celles-ci remontent peu à peu.